chance chance seul et comme haïtien tout qui te réagit je dis à combien 23 ça veut dire que 16 jours de ça petit silence parce que besoin attention mon. parce grand monde moi le m'a avec côté grand monde côté grand passé mon petit passé même l'a pas avec silence pour silence s'il vous plaît et j'aime nous content que nous répondons à l'appel pasteur a l'église parle père a l'église parle gang gagne un parle nous-mêmes musiciens nous gain club nous gagne temps so le entièrement en fait pour célébrer la mort nous-mêmes dans la soirée nous allons célébrer la vie parce que immédiatement Président Mori, j'ai tué j'ai assassiné l'an. Malheureusement, même si le soleil a été levé, qui voulait dit faut nou nous camper et continuer à marcher. Nous avons fait, dans mes mois, par respect pour le pays, nous avons nous gain, week-end 9, 10 et 11 qui était programmé. Nous avons obligé de cancel et m'a profité, remercier compréhension pour moteur SAO qui était non chance qu'elle et comme haïtien tout qui était réagi et, et positivement tout à situation qui était très sensible à ce qui t'est passé nous re-balancer et d'accord dit activité non week-end passé et je c'était en entièrement monsieur saakirele jovenel moïse nous pas hypocrite non j'ai ça classe gagne deux ans nous pas haïti à cause de problèmes insécurité et lundi, quand il monde qui rit nous, parce que peut-être l'autre jazz descend performer et c'est nous-mêmes, c'est le fini en nouer, c'est ceci. Nous-mêmes nous ouais, comme j'ai font nous crier d'avance, nous ouais problème non. Et si pays a des insécurité, président nous pas d'accord mourir dans dans condition que le mourir. So, c'est ça que fait nous-mêmes, le choix depuis deux ans nous pas le faire business en Haïti. Donc, get me wrong. Tout le monde qui là, en Haïti parce que nous attachés à Haïti, nous avons des familles, nous avons des en Haïti. Nous Haïti, mais la classe en nous ne pas en Haïti pour raison insécurité. d'insécurité. Nous n'avons pas besoin de fanatiques jovénels, nous n'avons pas besoin de partager l'idéologie Jovenel, pour d'accord que ce fait là n'est pas bon. Jean fait là n'est pas bon. Il n'est pas mérité Pas mort, pas n'y rien de sérieux parce passer ça dans ce qui fait en Haïti. Some people say, before the class starts to play, and not to worry, they are play on time. Because they are saying that, they are going to play on time. They are not going to play on time. They are going to play at 11am, and at 2am, they are going to play on time. But I'm trying to make sure that, that this message gets across. Because Haiti, or not to blame 50 people who are in power, il faut dire qu'à un certain point, 50 personnes ne sont pas mal. 54 personnes ne sont pas mauvaises. Ça veut dire qu'il faut douter de qui système il a fonctionné là-dedans. Parce que tout Haïtien qui ka fait campagne, il est doté de toutes les bonnes intentions du monde. Et puis, quand il arrive en dedans, il chita dans ces chaise, c'est des autres. Mais il faut dire que c'est tout. Est-ce que les gens qui fait campagne, c'est position an. Est-ce que monde qui fait campagne c'est le sénateur, c'est le président? Faut poser toutes ces questions Classe pas de voter Jovenel. Classe pas de camper avec Jovenel ou bien PHTK, mais classe pas de camper avec opposition non plus parce que nous sommes pas là-dedans, nous mêmes c'est pays à nous, c'est pays à nous mêmes, c'est Haïti est. Nous, même, est mais ça arrive là si son message qui voyait, il n'est pas bon. Nous dit ça plusieurs fois. Jovenel Moïse mourit. Monsieur mourit dans une mauvaise situation. Mais c'est nous mêmes qu qui pourrons déterminer si Monsieur a bien mouri ou s'il si a mal mouri. C'est nous qui pourrons déterminer si le pays est pour nous lier ou bien c'est anti-espace pour nous faire bien. Parce que aux états unis il y a beaucoup de monde qui investit, qui fait des investissements, qui Mais il pa a pas même qui passer devant la maison blanche. Parce que le pays c'est pour les Américains Haïti, moi je pense Haïtien. Haïti, okay? so, que c'est pour Haïtiens. Haïti, supposé d'abord. Ok? Ça veut dire que, qu'importe monde qui doit rentrer dans le pays, qui investir, fonctionner, c'est comme ça tout pays qui voulait avancer, qui voulait progresser, fonctionner. Mais par contre, ce n'est pas un monde qui saute de yon qui supposé d'abdicter ça. me m'm je faire la c'est moi Si je trouve que c'est un petit l'aide, parce que le problème Haïti, je dis ça, le problème Haïti, c'est nous dans le club là-là qui le problème Haïti. C'est moi-même avant qui supposé lucide, qui supposé éduquer, qui supposé faire classe, faire collège, faire série de bagages. N'a pas parlé de 85% en alphabet. Si pays ça a existé, c'est moi qui fait l'exister toujours. Parce que nous-mêmes qui gagne l'esprit, c'est nous qui pays. Moi, je ne parle pas de grand monde pour c'est les gens dans le club. Ok? Donc ça veut dire que mettre grand monde sur nous, conseil y a une série de réactions. Il une série une série de réflexions. Comme les gens ne sont pas supposés continuer à faire. Même si c'est en un blague, une série de bulletins, parce que pouvons pas vous envoyer parce que dans moment, ça là, en pile, nous déjà un petit et chaque fois que nous avons appelé à un petit Moi-même, je n'ai pas 4 personnes dans le film. Je suis Elvis Presley. Je suis chanceux d'être Michael Jackson. Je suis chanceux d'être Prince Mano Sanon. Je suis choubou. Je suis Koubano. Qui ça ce même nous voulons que le petit monde fasse demain si Dieu veut? Qui est-ce que ouais Parce que nous suspendons le produit du monde. Nous avons longtemps nous suspendons le produit de Parce que chaque pays fait héros chaque jour. Dans l'école, il y a héros qui fait. Héro. Nous mêmes chaque fois qu'on a besoin de, grandeur, de, de nous, parler besoin de grandeur, c'est de Dessaline. Chaque fois qu'on a besoin de parler de grandeur, c'est de 1804. Nous parler. Est-ce que pas qu'il y a un qui a fait 1804 la journée à la, dans Est-ce que petite nous qui... No, I'm serious. Moi, je n'ai pas besoin de poste dans le gouvernement. La classe pour jouer. Mais... Comme si vous avez série de choses qui parler avec entourage, je pense qu'il est temps de parler avec nous. Et que vous avez des choses qui dit déjà. Il est extrêmement important que, monsieur, ça, avez série de choses qui m'entendent, je ne pas Malheureusement, je suis désolé, c'est dans la moitié de la C'est en la de en série de la pendant que dans la de ou dit que on va diriger Haïti, on va aider Haïti. si m m fè, par m m pou me paret me fait campagne mwen promets tout pou dos et puis l'aime paret sa me on c'est pas ça premier bagay pour me faire serrer l'eau et listen. me te promets tout me va le problème blackout. me te tout me va le voir l'école mais sa me qui te gagner dans structure pays a et pas ça lié on pa ka faire comme ça soit c'est soit pour, pour soit mettre mon avec soit pour pour mettre avec ou bien ou remplacer parce que me pas capable mais tout monde tellement soif pouvoir yo toujours été, yo ferme bouche yo prendre votre partner ça monsieur parler et ça coûte monsieur la ville so the rest is up to you so sak monsieur c'est nous mêmes qui pral décider si nous voulons danser ces carnaval danser ces tout ça monde dit dans nos propres, nous propres plaisir nous dans malheur nous pour étranger grain dans nous ou bien si nous prenons vie en conséquence et pensons à demain parce que nous avons des gens et nous avons des gens nous des gens. Enjoy de nous à ce moment dans jeunes parce que c'est ville qui nous célébrer. Tout le monde battre bravo pour nous faire Thank you. Merci.